Ça caille... C'est frais... Première sortie de l'année... Pour pas bon du pour jdou bon, bon, nous n'avons pas fait la veine, j'en à cause que les rhodésiens avaient de la neige Ah oui, voilà, c'est ça Voilà ah, C'est dingue Après Gorille dans la brume. Okay. dessiner, enfin, quand je dessine comme ça, c'est pas la peine de dessiner. Hein. Ah, pas facile, hein. Ouais, c'est mieux. <rire> c'est moins scabreux. C'est ça,